Bonsoir à tous. Donc Nous sommes conscients que nous arrivons à 17h et quelques. Euh, moi, je suis Montpellier-Rennes aussi, hein, donc je ne suis pas vraiment d'accord sur le fait qu'on parle beaucoup avec Toulouse. On leur en veut toujours beaucoup euh, sur beaucoup de choses. Désolée pour les Toulousains. Euh, voilà. et je voulais en fait savoir qui parmi vous avait un passeport Qui c'est -ce qui a un passeport Ouais, ok, ok. Bon, bah, écoutez, d'ici quelques temps, vous aurez deux passeports. Donc vous allez être ravis. Pour ceux qui n'en ont pas, je vous invite à en faire un premier déjà, ne serait-ce que pour aller au Royaume-Uni. Et pour les autres, d'ici quelques temps, on va vous présenter avec nos collègues de la Caisse des dépôts et consignations un outil qui est en train de se mettre en place, qui est un outil obligatoire. Et que nos établissements euh, vont euh, avoir à mettre en place d'ici euh, quelques temps, rapidement. Et donc voilà, Donc c'était euh, histoire de vous réveiller un petit peu, que je vous ai demandé de euh, trouver vos papiers. <rire> et euh, ne vous inquiétez pas, on ne vous surveillera pas derrière. <rire> voilà, donc je vais, euh, on, va, on va parler à deux voix déjà avec Pierre Blanchet. Et euh, voilà. Donc moi je suis donc Stéphanie Deves, Je travaille au niveau de la DGCIP au département Formation Emploi Insertion Professionnelle et je suis restée plus de 15 ans en établissement. Donc je connais bien les réseaux. Notamment j'ai créé le réseau Jurisup pour ceux qui connaissent le réseau des juristes. Donc je trouve que vraiment c'est très important que vous puissiez vous réunir aujourd'hui. Et donc, bonjour à tous, moi je suis Pierre Blanchet, donc je suis à la Caisse des dépôts euh, et je travaille à la direction de la formation professionnelle et des compétences. Donc c'est la même direction qui gère euh, le mandat du compte personnel de formation, euh, de, donc de, de, du portail que probablement vous connaissez tous et peut-être que vous avez reçu encore aujourd'hui dans la salle quelques SMS. Euh, euh, sur, sur le sujet, n'y enfin, répondez pas, hein, c'est pas nous. <rire> Donc, petite. Euh, effectivement, ce, ce, ce compte personnel de formation, c'est quelque chose qui structure euh, l'identité numérique, quelque part, qui va permettre de porter ce projet de passeport d'orientation de formation de compétences. Comme l'a dit Stéphanie tout à l'heure, on est sur un projet qui s'adresse à tous les Français. Français C'est un nouveau service public qui va être porté sur la même base d'identité que le compte personnel de formation et qui va permettre à chaque, chaque personne disposant d'un numéro de sécurité sociale de plus de 15 ans de disposer de ce passeport jusqu'à la fin de sa vie. C'est quelque chose qui va vraiment suivre chacun tout au long de la vie et qui va porter des informations euh, on va dire euh, de, lié à son parcours professionnel, euh, lié à ses diplômes euh, et lié à son parcours de formation initial ou continue. Donc ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans la loi. Hein. Donc c'est un article du code du travail. Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui donc c'est le 63-23-8 pour être précis. Euh, et c'est quelque chose qui est inscrit, euh, euh, qui a été à l'initiative des partenaires sociaux et maintenant très longtemps, puisque que c'est quelque chose qui a été euh, commencé à être inventé dès 2003 euh, et qui est dans la loi, dans le code du travail depuis 2015 euh, et qui a été réaffirmé pour la loi de choisir son avenir professionnel de 2018 euh, qui effectivement euh, euh, dispose de la Caisse des dépôts, euh, qui mandate la Caisse des dépôts de construire ce, ce, ce nouveau service. Et un service qui va être construit donc, avec des partenaires dont la DGZIP, dont le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et avec effectivement pour objectif d'intégrer des données qui pour la plupart vont avoir une valeur probante. Donc c'est des données qui vont être transférées officiellement, qui vont être transférées euh, au nom de chacun des titulaires euh, de, de ce passeport euh, et qui vont pouvoir effectivement, euh, que, que chaque Français, chaque personne va pouvoir retrouver sur son compte euh, et utiliser comme bon lui semble. Donc c'est des données qui ne seront accessibles qu'à lui-même, sauf s'il veut les partager euh, et qui lui permettront, bah, comme le nom complet de ce projet l'indique, euh, de, de mieux s'orienter, euh, de mieux accéder à la formation, d'avoir un meilleur suivi de sa formation de pouvoir plus facilement se reconvertir euh, et de faciliter son retour à l'emploi. Euh, L'objectif de ce passeport, c'est de retrouver ces données probantes hein, qui vont être chargées de la carrière professionnelle, euh, donc on va, on, va, on va récupérer des preuves de, de, de, de ce qui a été réalisé pendant la carrière, euh, des preuves de formation aussi, de tout ce qui a été euh, en particulier financé euh, par des données de publiques euh, et des données de diplômes. Donc c'est un petit peu euh, la raison qui, qui, qui nous amène à vous présenter le projet aujourd'hui. C'est effectivement euh, quelque chose qui va être en forte relation avec les établissements du supérieur qui sont émetteurs de diplômes, de certifications. Donc ça c'est quelque chose d'assez essentiel. L'un des objectifs c'est pas seulement de rassembler ces éléments biographique, c'est aussi effectivement de garantir euh, ces données. La Caisse des Poses va se porter garante, va garantir les données probantes qui vont être intégrées dans, dans ce passeport. Euh, et vont effectivement le, le, le, le deuxième objectif, c'est de tracer les compétences professionnelles qui sont acquises euh, depuis ces parcours. Euh, donc là, là c'est quelque chose d'assez essentiel. Donc on va avoir effectivement une lisibilité à la fois biographique et une lisibilité en compétences, en somme de compétences, en acquis euh, et en capacité de se projeter dans l'avenir à partir de ses connaissances, à partir de ses compétences et de pouvoir mieux aussi aborder la formation, formation continue, formation professionnelle, qui sont aussi l'apanage des établissements du supérieur. Alors, pour, pour repréciser effectivement le, le, le besoin, en fait, hein, l'origine de, de, de cette demande, c'est bien effectivement de, de certifier euh, des données qui vont faciliter l'orientation. C'est de permettre aussi un lien plus court avec les conseillers. Donc on va avoir des démarches très proches avec les conseillers en évolution professionnelle que vous connaissez peut-être. C'est un nouveau service public qui date maintenant d'il y a 2-3 ans et qui a été fortement porté avec Pôle emploi. Donc il y a des enjeux vraiment importants de proximité avec les conseillers Pôle emploi. On va avoir des enjeux de données. Ce passeport, c'est avant tout un passeport de données avec à la fois une... Une, une propriété absolue de ces données pour chacun de, de, des titulaires de ces passeports, de ses comptes euh, et sa capacité en même temps à simplifier à la fois de produire des CV, à la fois de pouvoir effectivement alimenter en données son conseiller pôle emploi par exemple ou son conseiller mission locale ou APEC ou euh, éventuellement aussi dans les cadres des entreprises. Donc c'est quelque chose qui va, qui va aussi qui vise à améliorer la GPEC. Juste une, une petite précision, donc des exemples très précis hein, dans, le, dans les établissements d'enseignement supérieur. On a, on a des soucis à l'heure actuelle sur des falsifications de diplômes. Euh, donc, bon, je parle de l'expérience de directeur juridique mais euh, notamment sur des titres pour des professions réglementées les, les psychologues par exemple donc ça, ça va être très intéressant pour euh, nos établissements pour euh, sécuriser et quand une personne va devoir euh, montrer le diplôme qu'elle a qu'elle puisse euh, le, le faire via cette application puisque, euh, on, on va vous le montrer après mais ce sont les établissements qui vont eux-mêmes rentrer euh, les diplômes et les diplômés dans l'interface donc effectivement, oui, c'est un, un marché en pleine expansion, le faux diplôme, hein, mais comme beaucoup de faux euh, tout, à tout point de vue, on, on estime que c'est autour de 10 à 15% de faux diplômes en bon, moi, moi, je ne mettrai pas de faux diplôme d'ingénieur en informatique, hein, ça c'est sûr. <rire> L'objectif, c'est effectivement d'intégrer de la donnée probante, mais c'est aussi de permettre à chacun de rassembler des données qui l'intéressent, qu'il veut promouvoir. Donc, il y aura possibilité d'intégrer des éléments déclaratifs qui ne seront pas autre chose que déclaratifs. Et éventuellement, par la suite, on est en train de travailler sur ces projets-là, d'intégrer les, les, les fameux open badges qui viendront intégrer de la donnée et, et, et des compétences plus informelles ou des compétences formelles avec euh, voilà, des, des, des, valeurs, des valeurs probantes portées autrement, avec des blockchains ou autre chose. Donc, c'est quelque chose qui, qui, qui c'est un projet sur plusieurs années hein, donc avec de nombreuses évolutions à venir euh, et une première étape qui est cette fin d'année on est, on est bien. Euh, un grand objectif, c'est vraiment la lisibilité des compétences. Alors on va beaucoup s'appuyer sur les, sur les des référentiels de compétences qui existent, hein, que ce soit européen ou français. Euh, le, le, le, le pôle emploi est actuellement en train de refonder ce qu'on appelle le ROM, hein, c'est le référentiel des compétences et des métiers. Euh, donc c'est quelque chose qui va, qui va beaucoup nous servir et qui va servir de socle un peu à, à, nos, à nos travaux. Euh, on va intégrer aussi des, des correspondances avec l'ESCO, donc le référentiel de compétences européennes. Tout à l'heure, j'entendais parler de compétences d'identification des compétences pour les data centers, c'est justement ça, c'est vraiment sourcer de la compétence, c'est aussi ce qui permettra à, à des employeurs, à, à, à, à effectivement des structures qui ont des besoins de pouvoir aussi identifier ces compétences, de pouvoir les faire remonter et de les faire matcher avec des gens qui, qui les ont acquises ou permettre aux personnes de les acquérir, moyennant des formations, des fois plus courtes aussi, sur la base des blocs de compétences par exemple. Voilà, c'est un travail aussi qui est pour lequel nous avons contacté nos collègues de l'AMU, qui travaillent notamment sur Pégase, pour, voilà, pour voir les interfaces possibles avec ce, ce, ce futur passeport. Mais qui lui, de toute façon, comme je vous le disais et comme vous l'a dit Pierre tout à l'heure, c'est une obligation légale. Donc il, faut, il va falloir qu'on le fasse. D'une manière ou d'une autre, ce sera sur une interface spécifique, ce ne sera pas sur une interface enseignement supérieur, bien sûr, puisque ça va toucher tout le monde. Hein. C'est à dire que n'importe lequel d'entre nous. Alors, je ne sais pas. D'ailleurs, juste une précision, mais moi qui, qui ai passé mes diplômes il y a quelques temps, je crois qu'on pourra même mettre nos, nos anciens diplômes dans l'interface pour euh, ouais, faire son pour CV. Voilà. Sauf si c'est lié à un badge, mais sinon, voilà. effectivement, ça sera quelque chose qui sera... Euh, voilà, pour, pour euh, moi aussi, c'est pareil, je ne les aurais pas. <rire> voilà, mais, mais donc sachez qu'on travaille aussi avec les collègues de la MU, euh, puisqu'il y avait aussi un, un, un projet qui s'appelait Diplôme.gouv, euh, euh, qui, qui, qui était en lien avec euh, cette, ce projet-là, donc qui va être fondu en réalité avec ce, ce projet-là, euh, a priori. Voilà, donc du coup, on essaie d'optimiser, comme disait le, le collègue tout à l'heure. Euh, d'utiliser cette obligation euh, où vous allez trouver donc les, les collègues vous l'expliqueront euh, aussi tout à l'heure des établissements habilités donc nos établissements donc les diplômes et les diplômés donc c'est ça qui est très intéressant le, le le donc les travaux qui sont qui sont menés ça vise aussi à répondre à des besoins c'est pas simplement la loi euh, qui, qui qui nous encadre c'est aussi euh, on est très attentif aux besoins des usagers les grands usagers, on va dire que c'est principalement les titulaires de ces passeports. Est, donc c'est vraiment, on est, on est centré sur leurs besoins, sur leurs problématiques, avec des problématiques principales de, de conservation de données toute la, tout au long de la vie. Il énormément de problèmes de perte des données, en particulier quand il faut faire un CV au bout de 20 ans. Alors Ça ne nous concerne pas tous forcément ici, mais c'est quelque chose qui est des fois très difficile à retrouver pour certaines catégories de personnes, avec des grandes difficultés de faire foi de leurs expériences, y compris expériences professionnelle, et avec souvent une grande méconnaissance de leur capacité à faire qui est liée à leur apprentissage en dehors des études, en dehors forcément des diplômes, tout le monde n'en a pas. Donc c'est effectivement quelque chose qui, qui est très très important pour la plupart des, des, des, des, de ces titulaires donc, on a fait beaucoup d'enquêtes, on continue à faire des enquêtes pour pouvoir suivre ces besoins. Pour les employeurs, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est la fiabilité des CV. Donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Euh, le, le, le, le rétablir, l'idée, c'est vraiment de rétablir une confiance, un lien de confiance. Donc, ça, c'est vraiment important. Et, et j'en profite aussi pour vous dire qu'on est aussi en lien avec les France Connect. Donc je suppose que vous connaissez tous, hein, et euh, avec l'idée qu'on euh, est, on est une interface, alors c'est un peu le rêve, mais entre la carte européenne d'étudiants, l'identifiant euh, de citoyen européen euh, et. Euh, qu'on puisse s'identifier euh, sur tout ce type d'application, notamment celle-ci, grâce à ces identifiants qu'on aura euh, d'ici quelques temps. Donc la carte d'étudiant européen, l'identifiant numérique européen, ça va arriver euh, assez rapidement pour les, le volet étudiant. On, a un, on est un peu plus en retard sur le, le, le volet identifiant européen citoyen, mais ça, ça va nous toucher aussi énormément dans l'enseignement supérieur. Voilà, et France Connect, je suppose que vous travaillez tous plus ou moins avec eux. C'est vraiment les collègues qui suivent ça de près. Ce sera la, la condition d'accès à ce passeport, c'est d'utiliser France Connect. Donc, ça sera, ça sera limitatif, mais un peu obligatoire, vu les niveaux de fraude aussi et de, de capacité de pillage de données, si on ne sécurise pas un minimum les choses. On est dans les temps, c'est bon On va accélérer un petit peu. Voilà. Ouais. Bah, du coup, on va peut-être euh, laisser la main euh, effectivement à, à, à nos collègues qui vont vous présenter le projet d'accrochage des certificateurs. Donc, effectivement, ça, ça vise à récupérer les données que, qui sont dans vos data centers, justement pour les intégrer euh, côté caisse des dépôts et pouvoir les valoriser dans ce passeport. Je vous remercie. On va parler un merci. peu plus opérationnel. Merci. merci. On, va, on va juste vous équiper. Ça va prendre quelques secondes de micro cravate. Pour la retransmission. D'accord. Merci. Non. Merci. J'ai du mal. Vous pouvez l'écarter un peu. Merci. Ouais. Je pense que c'est bon. Donc, comme Pierre vous l'a précisé, donc on va vous parler du projet d'accrochage des certificateurs au système d'information CPF. Donc, je me présente, je m'appelle Lucille Richard, je travaille au sein de la Caisse des Dépôts et je suis du coup en charge du projet d'accrochage. Et Soukaina Boukil du coup qui accompagne Lucille sur ce projet d'accrochage des certificateurs. Euh, donc, on va démarrer. Donc, le projet d'accrochage certificateurs, en fait, il vise à récupérer les données qui vont alimenter le passeport de compétences. Donc on va débuter avec le cadre légal du projet. Donc ce projet est encadré par plusieurs articles de loi, décrets et arrêtés. Le premier, c'est l'article 61-13-8 du Code du travail, qui prévoit que les ministères et organismes certificateurs procèdent à la communication de toutes les informations relatives aux titulaires des certifications qu'ils ont délivrées au SI du CPF de la Caisse des dépôts. Le décret du 11 octobre 2019 modifie le traitement automatisé des caractères personnels. Euh, dénommé SI du CPF, et il définit les règles d'usage euh, de ces données. L'arrêté du, euh, du 19 juillet pardon, 2021 modifie l'arrêté du 11 octobre euh, précédent. Donc, euh, il définit l'origine et la finalité des données qui sont intégrées au SI CPF, et enfin, le décret du 27 décembre 2019 fixe les catégories de données qui sont à transmettre au SICPF par les certificateurs euh, relatives aux, des, des, relative, aux titulaires des titres et des certifications qui sont inscrites au répertoire RNCP et RS. Et enfin, l'arrêté du 21 mai 2021, il définit le dictionnaire des données et les modalités de transmission à la Caisse des dépôts. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc le périmètre du projet, les acteurs et les données qui sont concernés, ce sont les certificateurs, donc tous les établissements émetteurs de diplômes qui sont déposés aux répertoires nationaux. Donc le RNCP, le répertoire national des certifications professionnelles et le RS le répertoire spécifique. Au-delà de ces certifications, on récupère également dans le cadre de, de la mise en œuvre du passeport euh, l'ensemble des données des parcours euh, de formation des, des titulaires, donc des diplômes nationaux. Avec l'éducation nationale, on va récupérer le baccalauréat, pardon, le brevet des collèges par exemple, mais aussi euh, tous les diplômes d'établissement, mais aussi tous les titres et les reconnaissances telles que le permis B, euh, entre autres. Donc, euh, concrètement, comment ça se passe Il y a quatre étapes différentes concernant euh, le processus d'accrochage. Donc La première étape, étape consiste à se faire connaître auprès de la Caisse des dépôts. Donc Pour cela, il suffit de contacter le MES à travers l'adresse euh, générique, donc euh, sport compétences et euh, également d'informer votre interlocuteur référent, qui est Stéphanie, donc, qui est intervenue, euh, entre autres, avec Emilie. Donc voilà, et de préciser le souhait de vous accrocher au SICPF. Ensuite, vous allez recevoir un formulaire vous demandant certaines informations et du coup, vous pourrez le retourner à l'adresse mail qui vous a envoyé ce formulaire, à savoir accrochage certificateur. Donc c'est une balle qui est gérée par la Caisse des dépôts. Ensuite, euh, à la réception de ce formulaire, euh, de notre côté, nous allons vous enregistrer au sein de notre système d'information et euh, vous générer des identifiants euh, d'inscription des, des afin de vous connecter au portail de dépôt. Donc, La génération des identifiants prend un peu de temps. Donc, En attendant, euh, vous allez pouvoir passer à la deuxième étape qui consiste à prendre connaissance des différents guides et, euh, et documentations qui sont mises à votre disposition. À savoir notamment le dictionnaire des données. Donc, comme vous l'a dit pré précédemment, Soukaina, le dictionnaire des données précise les données que vous devez nous envoyer. Et euh, l'envoi des données se fait via un fichier XML. Donc, le fichier XML euh, contient les données qui sont organisées et euh, normalisées. Euh, également, le fichier XML doit euh, être est accompagné d'un fichier XSD. Qui permet de de, ver, de vérifier la conformité de votre fichier XML. Donc, tout, euh, tous ces fichiers et exemples de, euh, de données euh, sont à disposition sur le portail d'information des certificateurs et également sur une page qui est dédiée euh, aux établissements du supérieur. Donc, euh, donc, on vous a mis les liens euh, pratiques à la fin du support, euh, si jamais vous souhaitez plus d'informations. La troisième étape consiste à s'inscrire et à se connecter sur le portail de dépôt des certificateurs. Donc, Suite à votre enregistrement au sein de notre SI, vous allez recevoir des identifiants d'inscription composés d'un matricule et d'un numéro de contrat. Donc, Suite à la réception de ces identifiants, vous allez pouvoir procéder à votre inscription sur le portail des dépôts. Suite à cette inscription, vous recevrez un identifiant de connexion qui vous permettra d'accéder au portail de dépôt. Dernière étape qui consiste à transmettre vos données à travers le portail de dépôt. Donc, une fois, euh, il suffit simplement de déposer votre fichier XML sur le portail. Il y aura un premier contrôle euh, de qualité qui sera effectué. Et à ce moment-là, deux statuts possibles pour votre fichier, soit euh, traitement avec erreur. Donc, à ce moment-là, il y a un accusé euh, de traitement qui est mis à votre disposition vous indiquant où se trouvent les erreurs. Et si tout est OK, du coup, le statut passera en cours de traitement. On va maintenant passer au calendrier du projet. D'ores euh, et déjà, les établissements peuvent nous déposer euh, euh, les premières données dont ils disposent euh, sur, le, sur le portail de dépôt, s'ils disposent des, des identifiants d'inscription au portail. Euh, à partir de septembre 2022, donc, euh, sera déployé l'outil euh, par l'AMU pour les, les établissements qui sont concernés. Et fin 2022, donc, euh, France Compétences prévoit des sanctions euh, qui commenceront à être appliquées à partir du 31 décembre 2022, donc pour tous les, tous les établissements qui n'auront pas déposé euh, les, les fichiers euh, et du coup, qui pourront, euh, qui pourront du coup, avoir des sanctions euh, et donc le, le déréférencement pardon, de, de leur certification. Donc d'ores et déjà, on invite les établissements à constituer une équipe projet, mais aussi à analyser les données qui sont disponibles au sein de leur SI pour mettre en qualité les données et préparer la transmission de ces données. En parallèle, on poursuit nos webinaires d'information. Donc on prévoit un webinaire le 21 juin, ce sera le troisième du coup sur le projet d'accrochage. Donc on invite tous les établissements à venir nous rejoindre et à participer à ce webinaire. Vous entendez les réactions du mot sanction et du petit, euh, du petit voyant là hein ouais, oh Oui, ça marche. Hein on s'en doutait. Euh, donc on vous a mis sur cette slide toutes les informations euh, et le lien notamment vers le portail d'information des certificateurs mais aussi la page dédiée aux établissements du supérieur. Vous y retrouverez aussi dans la section guide, tous les guides qui permettent d'accompagner les établissements dans la construction du fichier XML. Et on vous a mis euh, la boîte passeport compétences, euh, du coup, qui permet de poser toutes les questions spécifiques au projet. Et également de se faire connaître afin de, de réceptionner le formulaire d'inscription, enfin, de connaissance. Merci beaucoup, mesdames, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Alors normalement c'est la partie de séquence des questions, vous en avez déjà quelques-unes. On a souvent euh, des questions récurrentes, ça. donc euh, on, les, on a anticipé et, euh, et on vous les a remis euh, en fond d'écran. Mais si vous avez des questions autres que celles-ci, on sera ravis d'y répondre. Qui, qui, moi je vais poser une question à la salle, c'est euh, qui euh, aujourd'hui est entré dans le dispositif euh, qui vient d'être décrit Est-ce que vous savez si votre établissement est déjà rentré dans le dispositif Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, juger, cinq, six J'espère qu'il n'y a pas de doublon. Il y a déjà quelques établissements qui sont rentrés dans le dispositif. Très bien. À titre indicatif, on en a 237 établissements du supérieur qui se sont fait connaître au sein de notre système d'information. Une question dans la salle. Tout au bout, j'arrive au pas de course. Pierre. Hop, hop. Merci. Oui. On n'est pas obligé de demander au niveau des étudiants s'ils sont d'accord pour transmettre les informations Il n'y a pas de notion de DPO non. Justement, du coup, c'est la question suivante <rire> par rapport, euh, oui, à la CNIL. Donc, c'est des informations du coup, qui peuvent être euh, envoyées par les, les, les établissements sans, euh, sans le, le consentement du, coup, du, du, du titulaire. Oui. Merci. Oui. Merci. Une autre question dans la salle. Euh, oui, cette exception de la CNIL n'est pas, elle est pas liée à tous les affichages liés au passage d'examen, au réussite d'examen et aussi euh, aux agents qui travaillent dans les établissements. Il y a quelques exceptions comme ça hein, qui sont portées par la CNIL depuis un moment. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle Une autre là-bas au fond. Décidément, vous voulez absolument faire courir. Euh, là. Désolé, je te fais courir. Euh, J'ai peut-être pas très bien compris. Euh, on parle bien d'intervention humaine, de dépôt humain, de, de choses à contrôler par des individus, alors qu'il y a déjà plein de remontées automatisées. Donc, c'est un peu une régression, non euh, voilà. Ouais, effectivement, du coup, c'est... Euh, ouais. pas... ah, on va, ne on va pas forcément parler de régression, on va parler, parler d'étape. C'est surtout ça. C'est effectivement une étape euh, qui est manuelle, euh, mais qui doit s'adapter. En, fait, euh, en fait, il n'y a pas que les établissements du supérieur, on a 3000 certificateurs en France. Euh, donc plus d'autres établissements qui sont hors certificateurs mais qui déposent des diplômes et qui sont responsables de diplômes donc on est sur un projet qui est euh, avec une diversité euh, de, de capacités à faire en termes de système d'information qui nous a obligé à, à trouver des moyens qui étaient les moyens au départ les plus simples. L'objectif c'est bien de construire une API euh, évidemment qui permette d'alimenter le passeport mais ça sera plutôt en 2023 puisqu'on a une feuille de route qui est absolument monstrueuse euh, avec des réalisations très très nombreuses à, à faire et une équipe qui n'est pas énorme donc on a on a effectivement, c'est juste une étape. Donc je comprends que ça peut paraître être une régression, mais on a, on a été obligé de construire quelque chose qui s'adapte à l'ensemble des certificateurs. Juste vous dire aussi, suite à des questions, que qu'on ne va pas pouvoir faire une, un historique hein, sur les 30 dernières années. Par exemple, ça commence maintenant. Donc, on est bien obligé, dans un premier temps, euh, de, de faire effectivement à la main euh, la saisie et de demander aux établissements de les remonter. Mais ensuite, l'idée, c'est pour ça qu'on est en lien étroit avec nos collègues de l'AMU, pour qu'ensuite, ce soit justement automatisé. Hein. Très bien. Je prends une dernière question. Alors, Excuse-moi, Olivier, ça sera au aux dames. Et je cours encore. Bonjour, euh, juste une petite question. Comment c'est l'intégration par rapport aux étudiants étrangers qui, euh, qui, bon, qui après, je dirais que ça, ça peut être naturalisé ou intégré dans, dans cette vision un parcours qui se fait en dehors de l'Europe alors, pour, pour effectivement, c'est une excellente question. Effectivement, c'est une question qui est vraiment propre à l'enseignement supérieur. Euh, en, en fait, le, le comme je l'expliquais tout à l'heure, et la problématique que l'on a et la limitation que l'on a, c'est que es, c'est associé au numéro de sécurité sociale. Dès lors qu'un étudiant étranger a un numéro de sécurité sociale, il disposera d'un passeport. Après, effectivement, il y a. Euh, euh, un problème de durabilité euh, de, de, sa, de sa présence éventuellement en France, un problème d'utilisation aussi de ces données. Euh, et c'est pour ça qu a, enfin, que j'ai évoqué tout à l'heure la construction et la possibilité d'avoir de, des open badges à disposition. Euh, L'idée, c'est aussi qu'on puisse en générer. Donc on aura aussi, mais, mais alors, on n'est pas, pas en 2022, on n'est pas en 2023, on est plutôt en 2024, avec euh, effectivement la possibilité de générer des certificats, euh, de générer euh, des, des objets qui seront transposables et utilisables aussi, euh, dans d'autres pays. Mais le, le, effectivement, les étudiants étrangers qui ne disposent pas de numéro de sécurité sociale ne disposeront pas de, ce, de cet outil. Par contre, c'est la limitation. Euh, et ça, c'est la, la loi telle qu'elle a été conçue. C'est le, le même portage de loi que le compte formation. Alors, une question pour l'AMU, de peut-être nous préciser ce qui est prévu là autour d'Apogee, vu, vu vaguement euh, que c'était évoqué. Eh bien, je ne lançais fiche trop rien. Voilà. <rire> C'était annoncé euh, une livraison en septembre. Oui, c'est un autre C'est un, un, un, outil un outil. Enfin, ce que je sais. La stratégie pour l'établissement pour HPG, c'est d'attendre tranquillement septembre. d'attendre tranquillement septembre. Mais ça vient vite septembre. Il y, y, y a des établissements qui sont impliqués dans les travaux euh, avec la MU. Hein. Ce pas la MU qui fait ça toute seule avec la caisse des dépôts. Non, on a des, on a des, des établissements des... pilotes ouais. qui. Euh... Donc, il est urgent d'attendre. Un dernier point arrive, si tu veux, parce que sinon, après, on va être vraiment, vraiment très en retard. Je reviens sur la question que j'ai posée, la dernière phase. Le transfert des données de diplomation ne peut se faire sans l'accord des utilisateurs. C'est l'utilisation de ces données, en fait, à l'extérieur. Ah, l'utilisation, d'accord, pardon. C'est le cas en fait. L'intégration de ces données, la captation de ces données qui vont être issues de vos systèmes d'information doit, enfin, doit se faire sans le consentement des utilisateurs puisque c'est une loi, puisque c'est dans le code du travail, etc. Par contre, l'usage de ces données, elle sera à la main exclusive du titulaire de ces données. Donc c'est bien l'utilisateur qui lui-même va, va activer son compte et qui va activer aussi son, son, son, l'usage de ce passeport. Merci beaucoup à cette équipe d'être venue nous présenter le passeport de compétences. On peut les applaudir pendant que Eric vient s'installer